Elisabeth, vous pouvez mettre votre casque, vous entendrez mieux, ce sera plus confort. Mon casque, il est où Les petits écouteurs. Ah, mais en plus j'ai ça. Mais oui, mignon. si on l'allume, ça marche. <rire> <rire> Elisabeth, il devait alias se bavette de Rosière. Bonsoir je me présente <rire> moi c'est c'est un hein, dans, dans le jargon des pâtissiers on pourrait dire que je suis une sorte de, de pâte brisée hein, de non. Oh, la... yeah. <rire> c'est vrai que si, si je devais me définir et eh bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une partie de mastermind hein, qu'on aurait proposé à un daltonien oh. hein, dans laquelle du coup évidemment personne ne, ne s'amuse jamais Bref, je, je suis célibataire, hein, sèche comme un granola et néanmoins ravie de de vous rencontrer. Merci. Et d'autant oui, plus ravi hein, que, que même aussi physiquement, hein, du fait de, de ce petit ascendant cassave hein, que vous donne euh, vos origines antillaises et, et de ce petit côté fantôme hein, que vous forme votre absence totale de ride, hein, malgré vos 65 ans passés. bien, se fait. Hein, vous, vous êtes une sorte de mix hein, entre la version aussi menue que non has been hein, de, oh de cette chanteuse ghanéenne hein, connue principalement pour, pour son tube tout doucement hein, qui est, qu est qu la sympathique et, et désormais <rire> probablement hérémiste pipi, mais oui, c'est ça, vous <rire> suivez. Et la version aussi souriante que sexy, hein, de, de cette fervente défenseuse du mariage pour tous, hein, qu'une candidate au Front National a scandaleusement comparé récemment. Ah oui, si, si, je parle bien Évidemment, de, de la courageuse et talentueuse Christiane Taubir. Ah <rire> et bien, malgré ce, ce petit ascendant quota, hein, que souvent les, les personnalités médiatiques hein, nées dans un pays hein, proche du, de l'hémisphère sud, et bien, et bien, malgré ça, c'est ben, quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance de voir rencontrer une chef cuisinière, femme d'affaires et animatrice de télé de talent, hein, qui, bah, qui vient qu'originaire des dom-toms, de oui, <rire> qu des, des n'a hein, ben pas hésité à sortir des sentiers battus hein, en commençant sa carrière, hein, non pas à, à la poste, hein, mais, mais en tant que script. <rire> alors, Face enfin, ce qui a voulu dans cette ne, maison, ne, ne, je ne <rire> dis pas, un bref, une carrière télévisuelle impressionnante hein, qui a débuté à la fin des années 80. Et grâce à laquelle hein, vous avez pu non seulement hein, trouver les financements pour, pour ouvrir pas moins de 7 restaurants. Hein, mais, et mais non, si non, ça, non, non, non, non, je n'ai pas trouvé de financement, non. justement, c'est moi qui ai tout financé en ah, travaillant. On en parlera hein, hein, en Bravo, juste après. travailler pour ouvrir <rire> cette <rire> restaurants mais surtout, être considéré justement par les chefs d'État africains hein, en visite à Paris, hein, comme, comme une sorte de Paul Bocuse hein, de, de proximité. Hein, bref, hein. Un ascendant ah, cordon bleu! Non, hein. je peux pas accepter. Mais non, ah, non Mais acceptez vous... pas. Bref, un ascendant cordon bleu auquel, à vous, hein, votre nom de famille Rosière, hein, vous vous prédisposez clairement et, et qui vous a permis hein, d'atteindre au fil des années une belle notoriété, hein, au point même d'avoir eu le privilège immense en 2010 hein, d'avoir un timbre à votre effigie, en hein, remportant tout, ouais. exactement face aux Ariane Massenet et autres Jean-Marie Billard hein, le, le célèbre prix Marianne de la Poste, à une distinction. Ah, eh ben oui. Avouons-le aussi gratifiante hein, que, que probablement moyenne que je viens de refuser. Laquelle oh, <rire> <rire> Là, une importante. Bah, Dites-le, dites moi je gagne de... les droits d'auteur, allez-y. La Légion d'honneur. La <rire> Légion ah d'honneur. <rire> Ah, et j'ai mes raisons. On reviendra raison. juste après, on va peut-être finir Donc, je disais une distinction hein, qui, bah, qui, a, qui, a, qui a dû certainement faire une pub formidable hein, pour votre célèbre restaurant familial, la case de Babette, une table d'hôte de luxe hein, que, que vous avez ouverte dans, dans votre maison des Yvelines. Oh, elle a ça, c'est même soleil. Mais oui. Et vous savez quoi, chère Babette, vilaine bavarde Eh bien, elle a de certaines manières, hein, ça, ça nous fait quasiment un peu commun, en fait, ah. figurez-vous dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau n'ayant hélas jamais réussi hein, là, à, à régaler aucun homme hein, de, de race non canine c'est aussi bien d'un point de vue gastronomique qu'orgasmique et eh bien, eh bien tout se fait histoire d'essayer de, de rendre enfin mon jeune comme on dit, et eh bien, eh bien l'été dernier à l'occasion du, du ramadan j'ai eu l'idée hein, de, de proposer chaque soir aux au clodo musulmans de mon quartier une sorte de buffet en ligne. Hein, que j'ai sobrement intitulé l'Encadanema, un hein, concept et, évidemment aussi altruiste hein, que formidable hein, mais qui est là, elle n'a pas rencontré un franc succès, un hein, peu plus d'ailleurs que, que mon pourtant délicieux rôti de porc aux prunes. sur cette petite confidence culinaire je, je vous abandonne hein, je, je file de ce pas tenter ma chance en Australie hein, où oh, en hein, un ancienne canicule gout. oblige et bien, et bien les feux de brousse se font des ravages hein, donc si comme moi là la que totalement asséchée de, de l'amour qui est en vous, lequel soit finalement <rire> hein, celui de, de pouvoir enfin s'enflammer, comme on dit, et eh bien eh n'hésitez bien, pas à m'y rejoindre. Merci. Merci, bravo, bravo, bravo, bravo! bravo.